J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Miao Box. le petit prout est juste là Il est sur son arbre à chat mais il est tout agité Je vais essayer d'aller le chercher La bête est présente, oui il a bien grandi depuis la dernière vidéo Miao Box. Et puis bah on va ouvrir, donc c'est la Miao Box du mois de janvier Comme d'habitude j'ai un code promo Que je vous écrirai sur l'écran Et je vous mettrai les liens de Miao Box et Wolf Box En barre d'infos si jamais ça vous intéresse Yes il a l'air avoir plein de trucs. Je me spoil pas, je me spoil pas, je me spoil pas. Donc comme d'habitude, on a d'abord le Miaou Mag. Il y a des vrais faux sur les chats. Il y a un petit DIY pour faire un jouet carotte à l'herbe à chat. Et l'horoscope de votre boule de poils. Attends, t'es né Mais toi c'est approximatif déjà, c'est chiant. T'es né le 15 juin. Tu es gémeaux. Ça va ronronner cette année. Votre boule de poils sera un peu moins joueuse, mais vous promet beaucoup plus de calme en 2019. Il vous prouvera son amour à chaque occasion. J'attends de voir ça. Ça m'arrangerait. Un pro de Oh vous le voyez pas, mais là il fait le chat mignon, mais. C'est que t'es un petit con. Qu'est-ce qu'on a d'abord Oh là c'est énorme Aliments complet pour chat adulte. Viande de gibier fraîche et foie 40%. Viande séchée de canard 20%. Sans céréales, regardez-le l'eau. Pourquoi je prends un accent québécois Dès qu'il y a de la bouffe, tu te ramènes. Hein non, c'est un sachet de 400 grammes de croquettes. C'est génial, un sachet de croquettes de 400 grammes, c'est énorme. Et arrête de tricher toi. T'as le seum C'est énorme, j'ai jamais vu ça. Donc la marque c'est Kili High Premium Pet Products. Donc vraiment, ça c'est super, un sac de croquettes, c'est la première fois. Et pourtant, les box, je les reçois depuis euh, peut-être bien deux ans maintenant. C'est la première fois que je vois ça. On a d'autres friandises, qu'est-ce que c'est Ah, c'est de la marque Jessie. Euh, qui est une marque qui est très souvent dans les Miao Box. Mais c'est pas l'heure de manger T'as eu du temps ce midi, ça va, oh, tranquille C'est des friandises qui pourraient ressembler à des croquettes, mais faites pas attention à mes ongles C'est du semi-permanent, sauf que le semi-permanent, je n'arrive pas à l'enlever à la maison, et j'ai pas eu le temps d'aller en institut, payer payer euros pour retirer deux petits bouts de semi-permanent, ça me fait chier Bref, donner une dizaine de croquettes par jour, en dehors des repas, non à eux... T'as vu ton bidou déjà C'est pas un sachet refermable. Euh, par contre à ouvrir c'est la pire chose. Euh... Few later. Je n'y arrive pas. Tu connais j'ai un couteau. Ah si. Donne la patte. Arrête de léger mes Ça c'est pas donne la pâte, c'est je tire ta main pour que tu me donnes connasse. Donne. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a Eh ben on a encore des friandises. mais dis donc, t'es pourri gâté, toi avec ses coucounettes oh, plus grosses que mon avenir. Saumon et à la truite. Qui sont sous forme de petits poissons. Et c'est un sachet de 60 grammes. Donc c'est quand même pas mal. Oh, oh non j'ai déchiré. Oui, c'est bien. Oh, c'est quoi ça Tapis litière. Oh Oh c'est trop bien, ça c'est génial En fait j'avais vu ça dans un magasin, c'est comme un paillasson qu'on met devant la litière. Euh, et du coup en fait c'est pour éviter qu'ils ramènent des petits cailloux partout dans l'appart. Vous avez pas vu ce qu'il vient de faire mais regardez. Bah oui le sachet qui est ouvert, hein. on se sert directement T'es un petit con Non bah ils... elles sont plus là les friandises. Je les ai retirées, parce que tu es un voleur. Donc en fait c'est comme un paillasson et vous le mettez devant l'entrée de la litière et comme ça quand il sort, ça enlève les petits cailloux. Vous voyez la matière comment c'est Et ça c'est trop bien donc je vais la mettre tout à l'heure dans la litière, on va voir si monsieur va apprécier. Mais je pense que nous on va apprécier parce qu'à chaque fois on trouve des petits cailloux partout dans l'appartement. Oh bébé, t'es beau On a évidemment des jouets. Regarde, j'ai un jouet pour toi. Voilà. voilà comment ça se présente. Arrête Donc on a... Mais arrête je vais te le donner. C'est encore un jouet qui va faire un max de bruit. Qui va nous réveiller en pleine nuit. Non, deux minutes. On a trois jouets en un. Voilà, donc avec plein de plumes, une boule. Et c'est un espèce de tunnel. Et ensuite, on a deux petits trucs comme ça. Euh, ça, je suis pas sûre qu'il va plus aimer que ça. Ok, donc s'il vu ses yeux. Ou... C'est le bruit que tu sais Je vais euh, lui donner, mais avant, j'aimerais déballer l'autre jouet. Le dernier objet et pas des moindres. Attends Une balle avec au bout une énorme, un énorme plumeau Il avait adoré je sais pas si vous avez vu mon autre vidéo Mio box avec Prout euh, Je vous la mettrai dans le petit i mais dedans on avait reçu en fait un père Noël Où pareil il y avait un élastique et tout Et euh, il est mort maintenant mais il l'a adoré Donc ça c'est trop bien et on peut l'accrocher Donc je pense qu'on va l'accrocher à son arbre à chat Mais on va lui faire tester ça d'abord Nous allons à présent tester le petit tapis Le mettre devant la litière de monsieur Avec mes magnifiques chaussettes Et oui je suis en bas de pyjama Le Père Noël le retour Ça fait chiotte de roi Tu veux pas aller faire pipi Ok il s'en fout Bon bah voilà tout le monde pour l'ouverture de la new box du mois de janvier euh, je, je suis hyper contente Vraiment il y a eu plein de choses qu'on n'a jamais eu Un paquet de croquettes quand même de 400 grammes euh, les jouets sont approuvés par monsieur. Je sens que je vais en avoir plein la tête toute l'après-midi. Ça, ça, ça va pas faire long feu, mais il va adorer. Hyper original aussi, et ça va être super pratique. Donc, euh, vraiment, je suis trop contente. Il a l'air très content en tout cas, donc euh, vraiment, c'est tout ce qui compte. Voilà, je vous remets euh, en barre d'info les liens si... En barre d'infos les liens si jamais ça vous intéresse Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous kiffez que je refasse encore des vidéos mailbox. Moi j'aime trop et il y en a plein qui me le demandent Donc c'est pour ça que je l'ai faite ce mois-ci Et en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous Ciao